Des tatouages partout Du laser game Mais ça va être incroyable C'est moi dans la vraie vie À la poste comme ça tous les matins Bien sûr. Qu'est-ce qu'il lui a coupé Ah ok ça va, ça me rassure. Enfin... Vous avez compris. La peut être une arme. Prends des gardes! Hey, <rire> Mais même le sous-texte, il est en ninja! Don't you hear the bell? Même le sous-texte, il est en ninja, tiens. Rule number one, ok, okay attaquez. Je fais ça. Tu sauras, voir la carte pour les objectifs. Très bien. On n'avait pas tout ça. Hein. Je faisais ça au clavier sourire. Hein. Rappelez-vous, à l'époque. Ok, très bien, je peux. Ok. Ok, en courant... Vous elle ouais, est halo de son. Ah, c'est chouette Parce que le son... Alors, moi, je... Généralement, je... Juste je baisse le son de la, de la radio si ça fait trop de bruit, mais... Euh, on peut passer par ces extrêmes. <rire> Pas de malaise une mitrailleuse lourde, même stylet. Wait, where's your sword? Stick to the darkness until you find one. Okay. Ouh. Watch out, they're coming this way. Okay. Dites-vous que je faisais tout ça là, au clavier souris? Je ne peux pas tuer sans tes armes. J'ai pas d'armes. Et pourtant j'ai... Ok. Keep moving. Il faut pas que je cours. Parce que sinon je vais totalement... Euh... Oh. Sinon je vais émettre du son. Je vais euh, produire un halo de sonore. Et ça c'est pas... Allez. Stylé. Ouh. J'ai pas d'armes. Je peux pas... Je peux rien lui faire. Là, il y a l'angle. Oh. Et je peux courir, mais évidemment, je... je... Ah, les, les corbeaux s'échappent. Les corbeaux qui s'envolent à mon passage dès que je produis des sons. C'est bien, on pourrait les vendre les Alors, à les galerie. Non, non, non, non, il un pas encore plus authentique. Oh, je me souviens, je faisais ça, la souris au clavier, ça me... Je suis ému. Get under that ledge. T'étends en dessous de, there, sous de cette corniche. Ah ok. Ouh. Elle est montée. Je peux récupérer. Le grappin te permettra de t'accrocher au point d'accroche avec RB. Très bien. Ok. Ouh. C'est moins agréable. Ok, très bien. Allez. Would you hurry up? Me On me donne la de... T'es un ninja, t'as pas la chair de cool, mon gars. C'est pas possible, tu peux pas. Ok, t'as un clopeur en bas et t'as un tic-tic. T'as -tic, euh... <rire> un mec qui fait clic-clic-clic avec sa lampe en bas... Or, ...et avec sa clope. Très ah, bien, un joueur compulsif de Dead by Daylight en bas qui est... Euh... ...sous des... Euh... ...traumatismes. Quand je fais un petit saut, j'ai un petit halo. Good thing you were out cold. Ouais, Ok, on reste comme ça. Non, je pas encore un, un grand halo de, de soin. Ouh, les assassinats vont pouvoir commencer. Le Hissumon n'utilise pas ses épées. C'est moi bon, le On va pouvoir tuer d'un seul coup. Cette relique du fondateur du clan a maintenu cette euh, tradition depuis des centaines d'années. Maintenant, tu es prêt à tuer. Allez, toi, quand tu vas manger. dire. Mangez, très bien. Ok. Non. Alors. Non, oui. Là, ici. C'est pas moi Il était mort dans. En considération, c'est pas moi. Allez, un. Attaque ok, l'attaque est ok. Mais elle a trébuché, mais c'est sûr, euh, il est témoin. Euh... Il est tombé, puis il est mort. Il est mort euh, à cause d'une banane. Et bien sûr, les gens savent. Il était déjà en 7 morceaux. Un grand fan de DBZ. Non Perfect Le saut de la foi, alors. Du foie <rire> Ok, là, il est dissimulé. Genre, je l'ai pris, je l'ai posé dans... sur son scooter et c'est ok. Très bien. Ça me va. Ok. Ok. Ouh. Oh. C'est quoi C'est un point de sauvegarde, C'est un point de... Ah, un checkpoint. Ouh, les fléchettes Fléchettes de bambou ordinaire. Utile pour casser des objets fragiles. est ce qu'il y a des objets fragiles dans le chat. Hein. Provoquer la distraction. Toutefois, elles ne causeront pas des dégâts aux ennemis. Là-bas. L'angle de tatouage a tes sens. sens. Ah, mais ça fait penser et un peu à Far Cry. Ouais, tu pourras arrêter le temps dans ton esprit. Euh... Ok. Ouh Très bien. Allez Ouais. Très bien. Je peux pas ici monter par là, je fais un peu de bruit. Mais euh, très, très bien. bien. Là, je peux choper que les fléchettes. Je vais essayer de. Très bien. Attention, des est Alors celui-là euh, je peux monter ou alors je peux là. il va se retourner il fouille là il regarde partout autour le bon il va se retourner Yes Ok, ok. Ouais, le jeu Quai, est, est quai. bien. quai. Quai, quai. Dissimulation <rire> Je l'ai Je l'ai dissimulé Hop là Je l'ai redissimulé Je l'ai redissimulé Hop là Très bien Vous avez dit que j'avais grave envie de refaire des jeux de ninja Chut. Allez Discussion On va faire un truc Euh... <rire> c'est pas moi, c'est le bong c'est pas moi, c'est le bong Une porte. Un parchemin. Voix de Limoso, Lissomo, pardon. Chaque niveau contient trois rouleaux où, euh, qui racontent l'histoire du clan. Les... ah, mais c'est vrai, on avait des jours. Mais je me souviens, on est alors on pas avancé beaucoup dans le jeu. Mais vous vous rappelez, il y avait des euh, ceux qui, qui avaient vu le, le premier que j'avais fait. Il y avait des éléments de euh, de commentari. Des développeurs du jeu, qui étaient dingos, qui étaient à mourir de rire Que tu pourras utiliser pour acquérir des améliorations entre niveaux. Ah, ok. Franchement, dire, nous cassons une branche pour faire une arme. Mais l'arbre doit en supporter la plaie. Oh. Oh. Euh, nous devons le faire regarder de l'autre côté. Je sais comment faire. Ah, le bong non est ce que s'il vient je peux le hein Sur je suis la nuit. nuit je suis bon moi j'aime beaucoup la pâte graphique hein. tu vois cette porte oui ne l'ouvre pas encore. Oui J'étais simplement contre elle et essaie de sentir de ce qu'il y a de l'autre côté. Oh. Du fromage de chèvre. Ah Qu'est-ce que fait du, du fromage de chèvre dans, cette dans cet endroit Est-ce que je peux faire un Batman Je l'ai juste... Ah Ah Ah, ah Tu sais... Je l'ai juste mal tué Je l'ai juste mal tué Le pauvre Je l'ai pas bien tué je, il, a, il a juste souffert à l'infini Tu vois le truc rouge Splotched Qu'est-ce qu'on a... On n'est pas dans un... Dans une bouche d'aération, là. Oh voilà. m'avait peur On prend des ninjas natales. Nous devons nous dépêcher... Ah oh, non Non, non tu peux tirer la carte pour aider à trouver tes objectifs. Appuie sur OK pour bon, afficher la carte maintenant. Ils sont deux côte à côte. Ils ont une vue assez large. Et on se là. Faut que je prenne le deuxième puis après que je prenne le premier. Donc pas maintenant. Pas maintenant. Et maintenant, <rire> Elle est totalement en train de tabasser là. Oula J'aime pas trop ce que j'entends hein Comment ça va-tu Ok. Je suis pas la vie. Ok, devant. Ninja secoré. C'est rien bon. que je moi. que j'ai là. C'est le boss où sont les, les deux autres? On oh oh a voulu trouver les autres, mais c'est que celui-là qui, euh, qui l indiquait. Ok, euh, okay. Genre, on va régler ça comme ça. Et c'est comme ça qu'on fait. Pour l'instant c'est un sens, hein, quasi sans faute. Hein. Niveau école des ninjas, on est bien. On est bien. centuries we have stayed hidden we shunned the modern world and its enemies have found us we must strike back we must counterattack for our survival and our honor our honor must stay with come and so i called upon a champion to fight for us he has accepted the first mark il will defend the clan at a terrible. C'est moi, hein. C'est moi, hein. C'est bien. On est pas mal. C'est ce que je ressens à chaque live. Use la technique de respiration que je t'ai apprise. Elles apaiseront ta douleur. Laisse-moi te raconter l'histoire de l'encre. Tu veux me masser le dos, Sensei C'est très bizarre. On se connaît à peine. Avant la restauration. Alors que les clans étaient séparés, un marchand nous a vendu un secret. Il ont même mené jusqu'à la Quand Les pétales brûlent d'une toxine. On dit un pétale, comme un testicule. Imprègne ta peau de cette toxine Du pétale, pas du... Et tu disposeras du pouvoir. Ouh ses pouvoirs s'entraîneront dans la folie. C'est pour cette raison que chaque champion fait le serment de donner sa vie avant de se détruire lui-même. Et le clan qui a juré le protéger. J'ai pas suivi Sensei, on parlait de testicules juste avant. Nous devons agir rapidement. Le comte Karajan est à la tête des services Il est responsable de l'attaque contre notre clan. Sa tour est protégée par de nombreux systèmes de défense. Je dois le tuer avant qu'il ne puisse attaquer de nouveau Ah Je sais pas atterrir Bon... Ok, c'est permanent. Hein. Euh, ça, par contre... Oh compliqué, ça, cette oh, Très bien. Ça, c'est ok. Ok. Et comment ils font pour aller chercher un burger ou un... ou genre un café, tu toi Et des lasers qui tuent. Tu vois the main be Ça me détruit, si je me cache ils ou pas down all the Ça ne me cache du <rire> laser Ok. Alors, on vient de comprendre une mécanique euh, fort bien intéressante. Quand il passe en dessous, le laser s'arrête. Donc c'est-à-dire que si j'arrive par la bouche d'aération au-dessus que... Euh, je l'assassine et je prends son corps pour, euh, pour aller en dessous, ça va le... Ok, très bien. C'est bon ça Watch. Les armes sont lorsqu'il y a... Ouais, le ça. Je sais chiant. Ok, donc est-ce que... Mais ça marche Ok. Ok, Je, il voit à travers le pont. Là. Euh, il faut qu'ils s'entendent. Pas Le mouvement, sans ça, nous serons perdus. Sans ça, nous serons complètement perdus. Tourne-toi Tourne-toi J'ai un <tousse> <tousse> <tousse> <tousse> mmh, C'est pas vrai ça Ok. Je vais le cacher sur lui. I just heard Ouh. La partie extérieure avant le, le générateur était un des bacs à sable que j'utilisais pour faire les tests. Grande section ouverte avec beaucoup de gardes près les uns les autres. Avec des points d'accroche multiples et des cachettes. C'était un bon endroit pour examiner la façon dont l'intelligence artificielle répondait aux différentes situations, comment les outils du ninja pouvaient être utilisés. En gros, un super endroit pour y jouer. Oh, les notes de développeur, j'adore ça. Vraiment, je trouve ça super chouette. Je peux le mettre dans la poubelle. Edit. Dites. Non. Je vois, pas. Dommage. C'est lui, genre, non, homme en rayon noir et terreur. Un homme avec des vêtements de ninja comestibles se balade dans les couloirs. Bah, oh, très bizarre. Oula, très visible. Euh, Est-ce que je peux... Voilà, faire ça. Faire ça. Ouh Ouh. Alors là, le millimétrage était quand même extrêmement agréable. Oh. Bon, je suis pas lancé. Les salles de défi ont eu droit à quelques traitements différents à la base. Oh, salle de défi Très bien. Il s'agit simplement de salles secrètes qui faisaient partie du monde. Mais cela paraissait un peu artificiel et trop jeu vidéo. C'est vrai qu'on n'est pas dans... Enfin, je veux dire... C'est-à-dire qu'en fait, on est... Enfin, vous avez compris, quoi. Il faisait partie du monde, et cela paraissait un peu artificiel à un jeu vidéo, même pour un jeu de D.D. à point. Tandis que nous développions plus de thèmes du jeu et les implications de tatouage des ninja, il paraissait de bonnes idées de la représenter comme des films mentaux hallucinations. Ah, c'est... concept. <rire> ça, c'est... Euh, Far Cry 3, ça. C'est exactement pareil. Totalement ninja chatanier. Ça, c'est Far Cry 3. Ouais, d'accord. Bon, on va voir ce que ça donne. On peut faire le défi en plusieurs fois, en une fois Non Non. C'est le défi euh... Mouvement, tiens, regarde. Attends, Mais du coup, je sais pas du tout ce qu'il y euh... a. Yes, cassé. <rire> C'est tout <rire> C'est tout Je, je, je, pourquoi je... Moi je... Ah je crée un truc. Un truc à... Ça, va, ça Ok. Ah ok attends. Prends ça, je mets sur l'ouverture. Non. Je crois... Euh... Oh, c'est... Ok, très bien. C'est... Euh... Une énigme Je veux quand même casser les... les ampoules, parce que... <rire> les ampoules, c'est dégoûtant. Oh, ok. Je pense qu'il faut mettre... Euh... Ça ici non Pas d'autre solution. Ça on sait que.. Ouais. Attends. Si ça on récupère un peu. Bon, si je remets l'interrupteur. Ah Ah ok, très bien, je remets l'interrupteur. Du coup ça me protège. De ce côté-là, ouh De ce côté-là, et je peux grimper. Euh, c'est ça Attention Je peux aller jusqu'au bout peut-être. Je mets ça là. Non. non. Voilà. Et voilà, c'est comme ça qu'on fait. Tu peux quand même casser les... Très bien. Ah ben voilà, tiens. J'étais bien le début. Z. Parfait. Est-ce qu'ils vont me voir <rire> Est-ce que vous croyez qu'ils vont me voir enfin, Je vais tester. Y'a rien, wesh. Ce n'est. Ce n'est qu'une danseuse qui. <rire> ce n'est qu'une danseuse qui remonte, qui fait la toupie à l'envers. <rire> ce n'est. rien. Voyons. Attends de toi. T'as présenté quelqu'un ou pas Mais non, oui <rire> Est Mon pote il allait faire un goûter, il allait prendre un goûter. Ce n'est rien du tout. <rire> Mon poteau est allé prendre un petit euh... Kinder Penguin, tu vois. Donc ça va. Je suis en train de faire tout le chemin inverse. Non, non, non, non, c'est faux, c'est faux, c'est faux. C'est faux. Allez en dur Où est il On les garde le C'est bon Franchement <rire> Ne prenez pas De Hein Regardez ce qui peut arriver Le bruit il vient de là Et pas de Mort! <rire> ah, Non ah, mais c'est parce qu'on m'a pas appris à ne pas crier pendant que j'assassine. Je... On m'a appris plein de techniques, mais pas le. Pas le. Chut. Je vais essayer de faire un effort.